en trois tours, j'ai fini. Donc, c'est pas what uh, free time game, c'est misplay, voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà. Le titre, ça sera misplay. Parce que j'ai très mal joué. Alors, on va. Je serais curieux de savoir ce qu'il avait dans sa main. Donc on va. Donc c'est épisode Pierre. en sachant que si j'arrive à lui faire jusqu'à l'épisode 10, ça sera un duel en en réel. installation. Ouais, je ouais, parce que je vraiment très très mal joué. J'ai pas plus encore le... J'ai pas plus encore le... L'améliorer, mais mmh. mmh. voilà, ça peut de... être sympa. Pour l'instant, il mène, mais je retourne la situation. là, j'ai un j'ai et score mais ne vous inquiétez pas ah oui bah un bootcase Après, je vais appeler et là je vais voilà comme bon, j'ai du duel j'ai très très mal joué mais bon j'ai gagné, c'est le plus important voilà alors pardon aussi, 91 Voilà, donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Antimastral, you -Oh et en plus, vous voyez, j'ai le t-shirt officiel du volcanique aujourd'hui, donc c'est génial, Allez sur ce les amis, ciao